bonjour à tous alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de la première puisque je ne vais pas me concentrer spécifiquement sur the american hike mais je vais essayer d'élargir un petit peu le champ pour vous adresser quelques conseils en termes de recherche de financement alors je ne suis pas un expert dans le domaine mais je me pense tout de même légitime pour essayer voilà de, de vous donner quelques petits conseils en me basant sur mon expérience personnelle bien évidemment donc en premier, lieu, en premier lieu, je vous conseillerais de visionner la vidéo concernant le budget de cette expédition The American Hike puisque je vais en reprendre la logique et certains des éléments. Voilà, alors la première source de financement vers laquelle vous pouvez vous diriger et à laquelle vous allez penser, je pense, spontanément si vous cherchez à, à financer un projet personnel, donc qu'il s'agisse d'un projet d'aventure ou de de voyages au long cours tels que The American Hike ou quelque chose de complètement différent que ce soit dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'associatif ou, ou même un projet artistique par exemple tout simplement donc la, la première des idées qui vient naturellement à l'esprit c'est bien sûr le sponsoring c'est un petit peu la solution miracle qui, qui alimente beaucoup de fantasmes bon je pense qu'il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions c'est extrêmement difficile de, de décrocher un contrat du, de sponsoring auprès d'une grosse marque, d'une grosse entreprise. Mais il y a quelques éléments qui, qui peuvent jouer en votre faveur et c'est toujours possible. Il faut savoir que c'est possible. L'argent est là de toute manière. Et, euh, et moi-même, sur mon chemin, par exemple, j'ai rencontré plusieurs voyageurs à vélo qui avaient des, des sponsors assez importants. Alors la première chose qui est importante, et cela c'est non seulement vrai pour le sponsoring, mais aussi pour les autres sources potentielles de financement qu'on va voir après, c'est déjà d'avoir euh, un, un projet qui est bien défini. Donc euh, en termes euh, terme de chiffres, en termes de cadres, il faut aussi déjà que vous ayez des, des pages, par exemple sur les réseaux sociaux, pour donner un petit peu de, de garantie finalement aux personnes que vous allez aborder qui ne vous connaissent pas il faut que vous vous mettiez aussi à leur place parce que ces personnes spontanément vont penser à ce qu'il ne s'agit pas d'un charlatan tout simplement donc il faut que vous leur vous leur apportiez des garanties alors c'est d'autant plus vrai bien évidemment si vous essayez d'aborder des, des grosses marques de sport par exemple euh, bon il y a trois points qui sont importants pour mettre toutes les chances de vos côtés la première, le premier point, c'est que vous ayez un, un projet qui soit, qui soit à la fois réaliste et à la fois quand même ambitieux, enthousiasmant. Euh, que ce soit un projet qui soit facile à pitcher, que il que y ait des éléments forts qui ressortent en termes de chiffres, par exemple. Donc dans le cas de The American Hike, c'est traverser des Amériques du sud au nord, 27 000 km, 2 ans et demi, 15 pays, 30 km par jour. Voilà, en quelques, en quelques secondes même, je, je peux pitcher ce projet. Donc ça, c'est important qu'il y ait un fort potentiel impactant. Le deuxième point qui est très important, c'est que vous ayez déjà un petit peu un bagage, un background à, à, à montrer, à faire valoir pour que vous gagnez en, en crédibilité, tout simplement. D'autant plus si vous arrivez, vous ne faites pas partie d'une association, par exemple, en tant qu'individu, vous n'êtes pas forcément connu. Par exemple, si vous, faites, si vous vous proposez de faire la traversée de l'Atlantique à la rame, euh, si vous avez déjà fait la traversée de la Manche, par exemple, dans des conditions similaires, vous pourrez dire euh, « oui, voilà, j'ai la preuve que ce projet est faisable, parce que j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça ». Il faut que vous mettiez vraiment toutes les chances de vos côtés, que vous vous rassembliez, par exemple, si vous avez des articles de presse, si vous avez... Euh, si vous avez oui, des, des garants, par exemple, si vous avez des contacts sportifs ou euh, encore une fois dans quelques domaines que ce soit, hein, je, me, je vais parler un petit peu plus bien évidemment euh, du domaine sportif parce que c'est mon domaine, mais ça peut être dans, dans le domaine artistique ou euh, de l'associatif ou n'importe quoi. Et le troisième point qui est très important et qui va aussi de pair avec euh, cette crédibilité, c'est la visibilité. Bon, c'est d'autant plus important à notre époque, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, que vous ayez déjà, bien évidemment, des, des pages sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi, comme je le disais, sur des, sur des médias classiques, traditionnels. Donc, que ce soit des médias audiovisuels ou des médias papier. Mais sur les réseaux sociaux, quand même, ça jouera beaucoup en, en votre faveur notamment au moment de, de proposer quelque chose en échange d'un éventuel contrat de sponsoring, donc en termes de publicité bien souvent. Euh, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Par exemple, j'ai postulé à, à un programme de sponsoring qui était organisé par une page Instagram. Et je pensais que j'avais de bonnes chances, honnêtement, puisque comparé au, aux candidatures qui avaient été retenues l'année passée, je, je considérais mon projet, et à raison, je pense, comme... Euh, comme vraiment ayant un fort potentiel et en réalité ma candidature n'a pas été retenue et après coup j'ai été en contact avec certains membres du staff de, de cette page internet et je me suis aperçu qu'ils n'avaient même pas entendu parler de ma candidature et je, je me suis demandé pourquoi et j'ai pensé qu'au moment où j'avais postulé en réalité je n'avais pas encore 1000 ab abonnés sur Instagram et bon ça n'est qu'une hypothèse mais une hypothèse quand même réaliste, probable je pense en réalité, toutes les, toutes les candidatures qui n'avaient pas le, le bon nombre d'abonnés passaient directement à la poubelle sans même être considérées. Voilà, donc les, les réseaux sociaux très importants à notre époque, même si ça peut sembler futile parfois, on ne peut pas, on ne peut pas passer outre. Le deuxième, la deuxième source potentielle de financement que vous pourrez trouver, c'est le mécénat. Bon, je ne vais pas trop m'y attarder parce que c'est très compliqué en réalité d'entrer en contact avec un mécène potentiel. Pour cela, je vous conseille plutôt de, voilà, de vous orienter vers des colloques d'entreprise, vraiment vers le monde de l'entrepreneuriat où éventuellement vous pourrez faire une, une bonne rencontre. Bon, il y a un énorme facteur chance premièrement. Et puis, euh, bon, il faut savoir que tout ça, c'est aussi du, du relationnel. Ça, ça, joue, ça repose beaucoup sur des mondanités, sur des relations mondaines un petit peu. Donc, si vous avez évidemment un réseau important de, de relations, il faut les faire jouer, il ne faut pas hésiter. Et puis, le, la troisième source potentielle de financement, c'est les donations de particuliers. Donc, euh, pour recueillir des donations, il y a plusieurs moyens. Bon, déjà auprès de, de vos proches, auprès de votre famille, auprès de vos amis qui seront sans doute prêts à financer votre projet, à vous aider à financer votre projet si c'est un projet vraiment qui a du sens et puis bien sûr par internet par exemple avec un financement participatif, un crowdfunding donc il faut savoir que ça fonctionne plutôt bien mais c'est quelque chose qui est plutôt répandu dans les pays anglo-saxons notamment aux états unis au Canada donc, en France, il faut que ça s'accompagne d'un petit peu de pédagogie. En tout cas, euh, si vous vous adressez à des personnes un peu plus âgées qui ne sont peut-être pas habituées euh, à ce genre de financement, il faut que vous expliquiez bien en quoi il s'agit. Euh, il faut que vous les, les rassuriez, tout simplement, que vous, le, que vous leur disiez que les informations personnelles, que l'argent sont sécurisés, qu'ils qu arrivent directement sur votre compte. Voilà, ce genre de choses basiques. Mais quand vous en parlez, vraiment avoir une démarche pédagogique. La, la troisième chose pour des donations, c'est peut-être s'orienter vers des, des associations qui sont en, en relation avec, euh, qui ont un lien avec votre projet. Donc par exemple, s'il s'agit d'associations sportives ou d'associations artistiques. Donc essayez d'aller les voir, essayez d'aller voir les membres des associations. Et puis euh, vous pouvez aussi faire du porte-à-porte. C'est quelque chose que j'ai fait. Et c'est vrai qu'il y a une barrière un petit peu mentale à franchir, mais ça peut aussi très bien fonctionner une fois qu'on a passé cette, cette barrière mentale. Donc c'est aussi quelque chose à envisager, sachant que quel que soit le type de donation, évidemment ça fonctionnera beaucoup mieux si vous avez quelque chose aussi à, à proposer en échange. Il ne s'agit pas de parler de vente, hein, pas du tout, mais par exemple moi je l'ai fait en proposant des, des posters que je donnais euh, aux gens euh, qui, qui m'aidaient à financer euh, ce, cette expédition. Donc ça fonctionne assez bien, vous pouvez aussi penser à des, des cartes postales, à des, voilà, à des petits produits ou même simplement à, par internet par exemple à des, à des contenus spécifiques pour les gens qui, euh, qui vous font des donations. Donc ça, ça peut être aussi quelques petites pistes à envisager. Et puis pourquoi pas aussi étendre euh, cette, euh, cette méthode du porte-à-porte -porte pour rechercher pas vraiment des sponsors, mais par exemple des, des, des entreprises dans votre quartier, dans votre ville, qui pourraient vous donner un petit peu plus d'argent. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien, par exemple pour le 4L Trophy, sachant que pour le 4L Trophy, ça fonctionne bien parce que c'est un cadre défini aussi. Si vous arrivez en tant qu'individu seul, n'étant pas, pas vraiment connu, il faut encore à, à nouveau que vous apportiez vraiment de la crédibilité, que votre projet ait du sens et qu'il euh, y ait un, un impact, vraiment un potentiel impactant. Donc ça, c'est très important que tout soit clair, que tout soit défini. Mais ça peut aussi fonctionner, il faut le savoir, toujours en proposant un, un petit quelque chose en échange, que ce soit en, en termes de visibilité ou en termes de produit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao